Les premiers trophées de l'innovation Blue Ocean Awards euh, en Nouvelle-Aquitaine vont être remis demain, une cérémonie qui a lieu à l'école de commerce KEDGE. On va en parler avec vous, Xavier Abadi. Bonsoir, Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de KEDGE Alumni, l'association euh, des, des anciens diplômés de KEDGE. Euh, alors déjà, c'est quoi une innovation océan bleu Ça veut dire quoi Alors la stratégie océan bleu, elle a été imaginée il y a quelques années de ça par deux professeurs à l'INSEAD, qui est une des meilleures écoles de commerce du monde, qui est en France. Et en fait, ces professeurs ont créé une méthodologie qui permet d'identifier un certain nombre de critères qui va permettre en fait à une entreprise d'aller se positionner sur le marché en fait, de ceux qui ne sont pas encore clients chez elle. Donc plutôt que de rester dans un océan rouge de concurrents qui s'entredéchirent, elle va se positionner sur un océan bleu, d'où le nom, qui est plus calme, plus tranquille, et qui va donc générer un petit peu, en prenant quelques pas de côté, un angle de vision différent pour aborder un marché, euh, qui est son marché euh, naturel. Donc on va aller chercher non pas les clients existants, mais ceux qui ne sont pas encore clients du produit ou de la solution qu'on commercialise. Alors est-ce qu'on peut avoir, est-ce que vous avez un exemple assez concret à nous donner pour Oui, un exemple, exemple assez concret euh, qui est souvent remis, euh, cité, qui est l'exemple d'un grand fabricant français d'électroménager qui était sur le marché des friteuses. Alors, la friteuse, c'est quelque chose qui s'est connu depuis quand même très longtemps et qui s'est intéressé un petit peu. C'est un marché très mature. Les gens n'achetaient plus de friteuses. Une friteuse a une durée de vie hein, qui est longue. Donc, euh, ce fabricant s'est intéressé à la raison pour laquelle les gens n'achetaient pas de friteuses. Il a identifié un certain nombre de Thématiques, qui sont les odeurs, le risque lié à l'huile brûlante, etc. Et en supprimant, en fait, en voyant un petit peu le marché différemment, en supprimant ces différents euh, éléments, il a réussi à créer euh, une friteuse qui est sans odeur, qui est pratiquement sans matière grasse et qui donc s'adresse aux gens qui jusqu'à maintenant bah, aimaient potentiellement les frites mais n'achetaient pas de friteuse pour tous les éléments, les, les, ces événements un petit peu... Euh, Ouais. Des, des agréables qu'il pouvait, qu pouvait obtenir. Donc, il a créé un nouveau marché, il a créé un nouveau produit qui s'est adressé donc, aux gens qui n'achetaient pas de friteuses, qui ouais. se sont mis à acheter des friteuses, friteuses qui euh, maintenant a connu un grand succès commercial. Est-ce que ce n'est pas justement le, le but de, de toutes les entreprises finalement d'aller chercher de nouveaux euh, clients Qu'est-ce qu'il y a de, de vraiment euh, différent euh, Là, on, on va vraiment ces, se positionner, on va faire en fait ce qui est vraiment différent dans cette méthodologie, c'est vraiment de faire le petit pas de côté qui va permettre d'envisager et de voir son, mais, son ouais. marché sous un angle un petit peu différent. C'est-à-dire qu'au lieu effectivement d'aller sur ce qui se fait déjà, on va dire qu'est-ce qui ne se fait pas Qu'est-ce qui pourrait plaire aux gens qui, dans mon marché, euh, ne sont pas clients Comment je vais chercher les gens qui ne sont pas encore clients les clients, eh ben, ils sont déjà pris par les concurrents. Donc mmh. moi, je vais chercher ceux qui ne sont pas clients pour les amener à venir chercher, leur proposer un produit, des services qui vont leur plaire et qui vont les amener à euh, bah, acheter euh, dans l'entreprise. Alors pourquoi est-ce que ce prix a été créé Pourquoi il a été exporté euh, ici à, à Bordeaux euh, quel, quel type d'entreprise vous allez récompenser Il y en a beaucoup à récompenser <coughs> il y ici y en a, Il y a quatre catégories. On aura demain quatre catégories euh, de lauréats euh, qui vont euh, se présenter. Alors C'est la sixième édition euh, cette année des... Trophée Blue Ocean, euh, les cinq premières se trouvaient uniquement en région parisienne. Elles ont été dès le départ patronnée par le ministère de l'Industrie et des Finances, par le ministère et par, par, par HEC, en l'occurrence l'école, oui. avec des partenaires assez prestigieux. Et cette édition ici à Bordeaux est la première édition provinciale et on est extrêmement fiers, on est vraiment très contents que la Nouvelle-Aquitaine, que Bordeaux ait été choisi pour porter ces valeurs d'innovation qui, pour nous, sont très importantes et qui, pour nous, doivent s'ancrer évidemment et encore plus dans le territoire qui est le nôtre. Mais justement, on a vu hein, ces derniers mois plusieurs grosses entreprises du numérique, on pense à Ubisoft ou Betclick venir s'installer ici à Bordeaux. Euh, vous pensez que la ville peut devenir un, un pôle du numérique et, et de l'innovation C'est un peu le but en faisant ces trophées aussi Alors, bien évidemment, notre but de nous, ce n'est pas de remplacer ou de venir euh, remplacer ce qui existe déjà, qui est déjà très bien fait. Mais qui, le, le, le but de ces trophées, c'est vraiment, euh, et de cette première édition, c'est de pouvoir se pérenniser dans le temps. Oui, clairement, Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine est une vraie région d'innovation. C'est une région qui euh, euh, a plusieurs point, un environnement, un territoire, un terroir que je est vraiment de, de bienveillant, euh, parce que tous les grands acteurs, qu'ils soient institutionnels, je pense à la région Nouvelle-Aquitaine, euh, Bordeaux-Métropole, euh, la CCIBG pour, mmh. pour Bordeaux, et puis bah, toutes les institutions euh, dans les différents territoires, sont déjà très axées sur l'innovation, aident les entrepreneurs à entreprendre, à structurer, à innover, et on vient, nous... Avec cette méthode, proposer une grille de lecture un petit peu différente, ouais. mettre à disposition des entrepreneurs une méthodologie qui est très simple et finalement très, très accessible. Il n'y a pas besoin de faire d'études particulières. Il faut vraiment réfléchir juste à son positionnement pour pouvoir d'ailleurs se développer. Et on a vu que les entreprises qui ont été lauréates avec le recul des cinq premières éditions ont des croissances qui sont très fortes, en oui. des valorisations en cas de levée de fonds qui sont supérieures à celles des entreprises traditionnelles et donc réussissent mieux sur leur marché respectifs. Et justement, j'allais vous demander qu qu'est-ce qu que ça peut apporter aux entreprises récompensées, c'est ça une visibilité. une visibilité, déjà clairement, le, le saut, le tampon euh, de l'Océan bleu qui est vraiment une stratégie qui est maintenant très reconnue dans le domaine euh, économique. Et puis donc, bah, cette valorisation qui va permettre derrière, pour ceux qui cherchent des fonds, qui veulent lever ou qui ont besoin euh, d'avoir des appuis divers et variés, d'avoir ce, ce un véritable bon je dirais un saut euh, de, de stratégie euh, innovante et euh, très dynamique. Qu'est-ce qui vous différencie là, comme ça, euh, en, en quelques mots euh, Qu'est-ce qui vous différencie des autres euh, trophées Parce qu'on a beaucoup quand même de remises de prix euh, dans le monde économique, euh, même à Bordeaux. Qu'est-ce qui, qu qui différencie euh, Je ces dirais, ce, ce qui a, moi, ce qui m'a vraiment marqué dans cette première édition, dans la manière dont on a pu la, la monter et la commenter avec euh, des gens comme François Besson, qui, a, qui est l'organisateur, c'est vraiment le, la, la bienveillance et je dirais, ce. ce cette, petit peu euh, union qui s'est créée autour de cette thématique de l'innovation, autour de cette thématique finalement très simple, euh, cette stratégie assez simple pour porter et pour pouvoir faire croître. L'idée, c'est pas de faire effectivement encore un 10e prix ou un 11e prix ou un 20e prix euh, euh, sur les entreprises, mais là vraiment de d'essayer d'identifier et de porter cette valeur d'innovation pour que les entrepreneurs locaux, enfin régionaux, puissent se l'approprier et derrière développer leur, leurs entreprises. Merci beaucoup Xavier Abadi d'être venu Merci nous parler de, de ces Merci. premiers trophées de l'innovation, les Blue Ocean Awards, qui vont donc être remis demain à Cage Business School. Et vous restez avec nous sur TV7 dans un instant. On se retrouve pour faire le point sur l'actu dans la région.